Vous tous sur le sol! Braquage de banque en cours. Les suspects sont armés et ont pris des otages. À toutes les unités, n'intervenez pas. Vous regardez. Ouais. Comment vous comptez sortir? On n'a pas affaire à des voleurs ordinaires, les mecs. Central! On nous tire dessus, tous les côtés La réserve fédérale. La seule banque à n'avoir jamais été braquée. C'est pour ça qu'on va le faire. Ce ne sont pas de simples braqueurs. La National Hollywood Bank, la Banque Laguna. Si on coince ces gars, on résout toutes ces affaires. C'est eux qu'il faut qu'on chope. Ils sont accros au braquage. Tôt ou tard, il leur faudra leurs 12. Ans. 800 milliards de dollars là-dedans. Ils ont réussi à s'infiltrer. Les voix grand. Tu sais ce que ça veut dire Que je fais partie d'un gang, sauf que nous on a des plaques. Ce qui veut dire aussi que t'es foutu. Vendredi, démerde-toi pour qu'il soit au courant. Je préfère te prévenir. Faut mettre ton gilet. Si. au moindre mouvement, tu les fumes. Tu crois qu'on est du genre à t'arrêter À pas te passer les bracelets et à t'emmener au poste Non, on va vous buter. Bon. C'est pas vous les méchants